Bonjour à tous, et voilà, si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, ce n'était pas prévu au départ, mais depuis tout à l'heure j'ai une image dans la tête et je trouve qu'elle elle est bien dans le contexte de la vie actuellement. En fait j'ai l'image d'une pièce de théâtre. Alors je vous explique, je vais essayer un petit peu un, un, un, un parallèle en fait. Nous savons, enfin beaucoup d'entre nous savent que euh, ce que nous vivons actuellement c'est une pièce de théâtre ou un film de science-fiction, comme vous voulez. Alors je vous donne un exemple c'est qu'un jour, un soir, comme ça, sans raison, vous décidez d'aller voir une pièce de théâtre, un film, bon on va s'en tenir à une pièce de théâtre, c'est plus dans, dans l'air du temps. Vous allez voir une pièce de théâtre parce que le, le titre était accrocheur et puis les acteurs vous plaisent bien, donc vous allez voir cette pièce de théâtre. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ben, Vous vous rendez compte qu'en enfin, fait, la pièce de théâtre, ben, pff, elle n'est pas comme vous, vu. Comme vous pensiez, euh, il ne se passe pas ce que vous voulez, euh, euh, vous l'avez la, vous imaginé autrement. Alors qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous restez jusqu'à la fin de la pièce, juste histoire parce que vous avez payé votre billet que vous dites, mince, ça me ça d'avoir payé mon billet et de quitter la pièce de théâtre au bout de 10 minutes Ou est-ce que vous dites, j'en ai rien à foutre du billet que j'ai payé, la pièce ne me convient pas, donc je m'en vais Voilà la question aujourd'hui. Nous sommes dans une pièce de théâtre, une immense pièce de théâtre. Nous le voyons. Les acteurs sont de plus en plus mauvais. Euh... Ils ne connaissent pas leur texte, ils ne connaissent pas leur jeu, c'est du n'importe quoi, ça part dans tous les sens. D'autant plus que le scénariste et l'impresario se sont cassés pour des raisons X ou Y, soit parce que bah, ils ont été mis en prison ou parce qu'ils sont assignés à résidence ou parce que qu'ils bah, n'existent tout simplement plus. Hein. Donc vous, vous allez rester à regarder cette pièce de théâtre, à lui donner vie à cette pièce de théâtre alors qu'elle ne vous convient plus. Voilà ce qui se passe exactement dans notre système actuel. Vous allez continuer à adhérer à quelque chose qui vous ne convient plus. Tout ça parce que vous dites que bah, euh, ça a toujours été comme ça et qu'il n'y a pas de raison que ça change. Et bien bah, si, justement, c'est il est temps. Il est temps que ça change, il est temps que vous redeveniez les êtres humains souverains que vous êtes et que vous décidiez de par vous-même si vous voulez ou pas continuer à donner vie à cette pièce de théâtre. Ça n'en tient qu'à vous. Alors, euh, si les acteurs euh, qui sont en train de faire leur pièce de théâtre euh, ont décidé euh, de faire leur expérience jusqu'au bout, bah, grand bien leur fasse, c'est leur problème, mais vous n'êtes absolument pas vous n'avez pas besoin d'adhérer, vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Si vous dites non, cette pièce ne me convient pas, eh ben, elle ne vous convient pas et vous vous cassez, voilà, vous vous levez, vous dites ciao la compagnie, je m'en vais. Hein? Et si vous êtes avec des amis qui eux aiment bien cette pièce de théâtre, eh ben, très bien, vous les retrouvez à la sortie, qu'est-ce que ça peut faire Peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à cette pièce de théâtre. Ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que euh, nous vivons dans une pièce de théâtre donc dans une grande illusion et qu'il n'en tient qu'à vous de ne plus en faire partie lâchez prise, prenez du recul regardez, observez mais ne, ne vous attachez pas n'adhérez pas n'ayez pas peur de ce qui se passe parce que ce n'est qu'une pièce de théâtre auquel certains euh, continuent à donner vie et auquel d'autres ne veulent plus adhérer D'où le fait que beaucoup quittent la salle, voilà. Beaucoup d'entre de, nous quittent la salle de cette euh, grande pièce de théâtre et euh, bah, euh, grâce à ça, il bah, y a de moins en moins de personnes qui restent assises à regarder euh, des trucs qui ne les intéressent pas et qui vont faire leur pièce de théâtre eux-mêmes de leur côté qui leur convient mieux, voilà. Donc euh, moi ce que je vous propose... C'est qu'on fasse une pièce de théâtre, nous, enfin une pièce de théâtre, non, mais euh, que l'on crée notre propre réalité, nous, celle qui nous convient le plus, celle qui nous convient le mieux, celle qui est euh, dans ces nouvelles énergies, dans ces nouvelles vibrations qui ont lieu en ce moment et que nous laissions porter par le flot de, de ces belles énergies et euh, de ces euh, nouvelles vibrations pour... Euh, pouvoir avoir enfin accès à la vie dont nous rêvons tous, c'est-à-dire une vie de liberté, une vie de paix, d'amour et de bonheur, chose que la pièce de théâtre ne nous donne pas ou nous fait juste semblant de donner de façon à ce que nous restions le plus longtemps possible. Mais sachez que cette pièce de théâtre est un gros, gros, gros mensonge et euh, on le voit de plus en plus souvent, on le voit tous les jours et il en sort de... De tous les coins, euh, c'est un peu. <rire> J'ai l'image très, euh, très, euh, très succincte et très, euh, pas très euh, ragoûtante. En fait, c'est un peu comme euh, quand vous avez plein de boutons blancs et que vous commencez à les éclater et toutes les, toutes les cochonneries ressortent. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les gens sont en train d'éclater leurs boutons blancs, hein, leurs points blancs et euh, bah, plus ils les éclatent et. Euh, plus ils sont légers, moins ils ont de, euh, bah, ils, mieux ils se sentent parce qu'en fait ces boutons blancs, ça les mettait mal à l'aise. Ils n'avaient pas confiance en eux et ils se disent « Ah, berg, c'est dégueulasse !» Sauf qu'à partir du moment où vous les enlevez, bah, voilà, vous, retrouvez votre, euh, vous retrouvez votre confiance en vous parce que vous vous retrouvez bien, vous êtes bien dans votre peau, vous n'avez plus ces boutons blancs pour vous déranger et donc vous vous sentez bien. Voilà. Euh, C'était l'image qui m'est passée par la tête, là, comme ça, d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, mais on va brosser comme ça. Euh, toujours est-il, voilà, je ne je veux pas vous prendre longtemps, aujourd'hui on est samedi, je ne veux pas vous prendre longtemps, juste pour vous dire que vous êtes des êtres souverains. Nous sommes tous des êtres souverains, nous sommes là pour faire des expériences, certes, mais il arrive un moment où on en a marre de faire euh, toujours les mêmes expériences et que nous voulons passer à autre chose. C'est le moment de passer à autre chose. Euh, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, euh, l'année 2020 est propice à ce changement et euh, c'est vraiment le moment quoi, de, quitter, euh, de quitter cette pièce de théâtre et euh, d'aller euh, vers du nouveau, hein, vers une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus, euh, beaucoup plus douce, beaucoup plus en paix, avec beaucoup plus de bonheur et de joie et euh, c'est quand même mieux quelque chose comme ça que de rester assis là, à se morfondre, à regarder une pièce de théâtre qui ne nous convient plus et dont les acteurs sont nuls, mais nuls comme ce n'est pas possible. Euh, ils ont Comme je vous ai dit, ils ont perdu leurs scénaristes et, leur, et tous ceux qui sont au-dessus, ils les ont perdus. Et donc bah, ils se débrouillent comme ils peuvent, ils improvisent comme ils peuvent, ils vont chercher à droite et à gauche des solutions euh, qui sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres et euh, nous ne sommes pas obligés d'accepter euh, toutes ces solutions et toutes, euh, toutes ces choses qu'ils nous imposent parce qu'ils nous les imposent en fait, on n'a pas le droit à la parole hein. le, tout, tout est truqué, les référendums sont truqués, les, les votes sont truqués euh, les, euh, tout est truqué, tout est à, à notre défaveur au final donc, euh, ne, donnez, ne donnons plus notre accord à, à tout ça, ne donnons plus. Alors, euh, l'autre fois, j'ai vu, euh, parce que j'ai dit, moi, ça fait longtemps que je ne vote plus, et on m'a dit, euh, ouais, bah, c'est bien, nos ancêtres, ils se sont battus pour qu'on ait le droit de vote, et il y en a qui ne votent plus. Ben bah, non, parce que euh, du temps où nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de vote, ça, euh, le fait de voter euh, valait encore quelque chose. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien, puisque les dés sont pipés et que les jeux sont faits d'avance. Donc, euh, vous le voyez bien ce qui se passe en ce moment, vous le voyez bien, c'est une tricherie qui n'a pas de nom, c'est une hypocrisie euh, qui n'a pas son pareil, qui n'a pas son égal. Et euh, moi, je pense au contraire que nos ancêtres, euh, vu ce qui se passe aujourd'hui, doivent se retourner dans leur tombe, non pas parce qu'on ne va pas voter, mais euh, vu ce qu'ils ont fait, c'est euh, un peu comme Simone Veil qui a ouvert un peu la boîte de Pandore avec euh, le droit à l'avortement, pardon si je me fais des ennemis, mais euh, c'est la pure vérité, hein, quand on voit ce qu'on fait des, vétus, des fœtus, pardon, pardon euh, ce qu'on fait des fœtus avortés de nos jours, hein, à quoi ils servent, ben, elle a ouvert la boîte de Pandore sans s'en rendre compte, elle pensait faire très bien et au final, euh, fin, en fait, je ne sais pas si elle pensait faire très bien ou pas, en fait, c'est son idée, euh, c'était sa conviction, bah écoutez, tant mieux. Mais quand on voit ce qu'on fait des fœtus avortés de nos jours, bah, on se demande s'il n'y a pas eu un couac quelque part. Et c'est pareil pour ce qui se passe là actuellement avec... Bah, euh, euh, bah, cette pièce de théâtre, quoi, euh, ça, ça, ça pédale dans la smoule, ça, ça se prend les pieds dans le tapis, euh, on ne sait plus où on va, et le problème c'est qu'ils nous emmènent avec eux alors qu'on n'a rien demandé. Alors pourquoi continuer à aller avec eux Pourquoi ne pas prendre du recul, lâcher prise et se dire stop, stop Non, je vais pas, je ne vais pas. Euh, vous faites ce que vous voulez, euh, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous voulez euh, être dans la richesse, euh, dans la dans la belle vie, dans l'opulence et ne pas partager avec ceux qui en ont besoin c'est votre problème, ce n'est pas le nôtre nous, on a décidé de ne plus adhérer à votre pièce de théâtre voilà, moi c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui c'est que c'est maintenant le moment ou jamais de quitter la salle quitter la salle et euh, Faisons notre vie comme nous le souhaitons, comme nous, ne, comme nous voulons qu'elle soit, et non pas comme nous, on nous l'impose. Voilà, c'est ça le, le message d'aujourd'hui. Donc on est samedi, il est euh, 10h15. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, et euh, encore une fois, euh, vous êtes, euh, nous sommes tous des êtres divins, nous sommes des êtres souverains, on nous mène à la baguette depuis trop longtemps. Il est temps que ça cesse et ça n'en tient qu'à nous. C'est nous qui décidons, ce n'est pas eux. Eux, ils ne peuvent pas nous imposer. On a notre libre arbitre et ils ne peuvent pas aller contre. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils nous poussent à aller vers eux parce qu'ils savent qu'en propageant la peur, eh ben, euh, euh, ils, ont, ils, ils gagnent en propageant la peur. Et nous, en, en l'acceptant, cette peur, on. Eh ben, on adhère à, à, à ce qu'ils font, on adhère à ce qu'ils nous proposent et donc, euh, du coup, bah, eux, ils sont contents. Mais on n'est pas obligé d'adhérer, il suffit de dire non, stop, moi, j'adhère plus, je ne veux plus adhérer. Et donc, on n'adhère plus et, euh, et ils ne peuvent pas nous obliger, ils ne peuvent pas nous obliger. Ils, ils, ils, ils pourraient essayer de nous contraindre, ils pourraient essayer de nous contraindre, mais en aucun cas, ils ne peuvent nous obliger car ils savent parfaitement, ils le savent, que nous avons notre libre arbitre, c'est-à-dire celui d'accepter ou de ne pas accepter. Eux, ils veulent qu'on accepte. Donc, euh, la façon qu'ils ont trouvée pour nous faire accepter, c'est de nous faire régner dans la peur. À partir du moment où nous ne sommes plus dans cette peur, nous n'acceptons plus, nous n'adhérons plus et nous partons de cette pièce de théâtre. Voilà. Moi, mon conseil d'aujourd'hui, c'est quitter, très vite, très vite, cette pièce de théâtre, avant qu'elle ne s'écroule toute seule et que le théâtre vous tombe sur la tête. C'est ben l'image que je reçois, pardon, excusez-moi, mais voilà, ben c'est indépendant de ma volonté. Moi, je reçois l'image, je vous la fais parvenir. Voilà. Si vous ne quittez pas très vite euh, cette pièce de théâtre, <rire> le, le théâtre va s'effondrer sur vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, repensez à cette pièce de théâtre, repensez à tout ça. et euh, Soyez dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur et dans la lumière et euh, tout ira bien de tout mon cœur. Je vous aime. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.